Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je Je ne sais pas. Je ne sais Je ne sais pas. Attends, je dois prendre ça c'est joli. C'est bon, on pose. Code là. Il hmm? sert les, les fers rouges là. Tu vois les fers rouges là Voilà, c'est ça. La blesse même. Maintenant, quand il enlève les fers rouges, là, ils les mettent ça ensemble. Ils sont en vente à 2 euros, 3 mm -hmm. euros, 4 euros pour pouvoir payer sa maison, payer manger. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce que nous tous on fait ici, en temps de travail. C'est l'Albanais qui achète le pétrole. Mmh. David l'a fait. Il plient ensemble, ils mettent en ça. Pour aller prendre. Ils peuvent gagner 3 euros, 1-2 euros. 20 euros. I'm going to go to the other go to the other side. the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go the si ça vous là, si ça devient pour la... frère, c'est pour qui Oh Salut que moi monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas ça! C'est pas ça! C'est pas pas Enlève le sac, il faut dire le sac. Voilà, le sac d'abord. là, enfin, ici -là un... faut pousser un peu. Voilà. Tant du à partir. Point ici. Où sont le reste? Lui, il aura bien le plus. Dans les conditions dans lesquelles nous prenons les papiers ici, on se bagarre ici. Là, ça n'a même pas encore commencé. Parce que je vous dis une chose, nous-mêmes, notre frère, qui sommes avec nous ici, qui ont déjà eu les papiers ici, revient nous revendre la place que nous, sommes, nous occupons, qui nous emmerde. Et quand on leur dit de ne pas le faire, on se bagarre sur les yeux de la police, la police nous laisse. Elle ne s'occupe même pas de nous. Parfois, il y a des blessés ici qui se retrouvent à l'hôpital entre la vie et la mort ici. C'est pas normal. Vous voyez, tous ceux que vous voyez là qui ne font pas l'orange sont là pour vendre des places. Et c'est un, un lobbying. C'est un lobbying de environ 50 personnes. On appelle Mosqué ici. Vous comprenez ces conditions-là encore, on leur demande de vraiment vraiment vraiment assurer la sécurité même. Parce que là, vous voyez ici, ce n'est pas la zone du centre de l'immigration. Pour, pour ne pas s'occuper de nous, pour ne pas s'occuper de nous, ils sont venus nous isoler ici. Vous voyez, le centre de l'immigration est très loin d'ici. Il y a de la place là-bas où on peut faire le rang librement, pour ne même pas que nos camarades nous en mettent, mais pour ne même pas s'occuper de nous, ils préfèrent nous isoler ici. Parce que quand on s'entretient, c'est ici. Ce n'est pas l'air à faire, ils s'en foutent. Photo de Capone, on prend quatre rouges. C'est quoi le capone? Al capone, il y a un coin où l'immigré est parti pour donner papier. Quatre, papier, on appelle 4 roues, ça est là, ici, je vais été montrer la photo. Le papier. Ah, le papier. Ça, c'est pour moi-même. Les immigrés ils sont partis pour prendre papier c'est foutu là-bas. Mais pourquoi t'appelles ça Al Capone Ah, on n'a pas un autre nom. Même le grec même hmm. eh, bon. il l'appelle Al Capone. Marajo, t'as bloqué les mains, non Non, non. Allez manger un sous de ta Non, Donc, lui, n'a pas couruie d'un délèvre. Il n'a pas courage. Il n'a pas couruie d'un délèvre. Il n'a pas couruie d'un Allô champion Ouais je viens non Tiens là-bas non Hein Ah besoin, d'accord, il a pas de y'a pas de Donc commence à te positionner quoi Comme je suis avec groguerie là, je suis là, je suis Faut faut pas faut pas trop là, d'accord. Non il dit suis on va aller voir. Combien il gens qui sont allés prendre la place, on va aller les dégager, ou on va les causer avec eux. Tu vas filmer et puis tu vas avoir une belle images. Ouais, oh, m'a dit, m'a dit. On travaille ensemble à la on est venu pour chercher... On est venu On est pour Ici, c'est pas la peine, la Grèce, tout autant. D'après eux, mon ici, là, c'est Ici, là, c'est le pays, y a pas loi ici. Edo et Edo et Lada. C'est-à-dire, c'est pays. Tu veux ou tu veux pas, ils vont appliquer si toi. Mauvais! Ça fait trop pitié. On est obligé de vendre nos places. Quoi gagner un peu de sous pour manger? Quoi subvenir à nos besoins? Puisque quand tu n'as rien, tu vas dans la rue. Tu n'as pas bien fait, tu deviens drogué. Soit tu vas couper les sacs à main des femmes blanches. Quand on t'attrape dans ça, tu peux prendre un mois. Tu peux prendre un an, pardon, excusez Tu peux prendre un an. Tu prends un an de prison, de 6 à 1 an. Pas facile. On n'est pas sorti pour ça, il faut aller en prison chaque fois. Pas facile. Frère, frère, nous va beaucoup nous excuser. Si c'était un mouvement de Bangladesh, je ne pas qui s'en hey, sans problème. Hey, Ils peuvent payer une place à 400, 500, même 600 euros. Il peut payer mais les noirs, c'est les miettes, mais on est obligé de prendre avec eux, puisque nous non, on n'a pas le choix. Je suis dû, je vais laisser toujours dû. Grâce à la bénédiction de oh mes parents. C'est ah, mon ami Manes qui est là, lui show Ah bah voilà, mon moi, étage, c'est l'étage là est dehors. On va monter dessus tout de suite là, tu vas voir. Ah, voilà le escalier. C'est l'étage étage de moi est d'eau. Ah bah voilà. C'est mon étage qui est là. C'est là, voilà ma maison. Mais si tu vois comme ça, tu vas te dire. C'est pas maison, mais c'est maison. On dort dedans quand même. Sept personnes, on dort dedans. T'as vu le coin, comment on vit -y? Toi, tu dors au fond là-bas Moi, je dors du au fond, on la montre même. Parce que moi, je suis en retard. Deux ans là, je dors ici. Moi, dans le fond, la nuit la même, il y a des pontes ici et il me pique-pique. Quand il me pousse la nuit, c'est trop à mes Quand même, il me débrouille quand même, parce qu'il n'a pas de choix. Tous les draps là, on a ramassé, il y a des grecs qui sont gentils, ils viennent dans l'hiver et ils donnent draps. C'est un grec qui m'a donné ça là. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont mauvais. On vient ici de la nuit, on prend le temps ici, un petit temps, et puis pour causer bien, bien, bien, bien, bien. Comme il y a des fraudes dehors, ici, le vent ne rentre pas. On prend le temps ici, puis pour causer bien. De quoi vous discutez alors, on dit, comment on va quitter ici. Comment on va quitter ici. Tout du son là c'est ça. Comment on va quitter ici. Ouais, comment Grèce va changer. C'est tout du son là c'est ça. Ici il a pas un autre du son. Comment Grèce, Grèce va changer quand. Ouais, comment on va, on va quitter ici. Et pour quitter d'ici c'est quoi les possibilités. Pour quitter ici. Pour, à... pas... pour quitter ici, c'est pas facile. C'est pas question de l'argent, mais l'argent fait un peu de pas dedans quand même, mais c'est pas question de l'argent, c'est une question de sens. Quitter ici. Mais tout en fait au voyage. Avec ah, le faux document. Parce que ce n'est pas le vrai document. Si tu as le vrai document, tu vas quitter ici facile. Mais c'est le faux document. Tu prends le document de quelqu'un, si vous y êtes ressemblé un peu, tu fais voyager à la, la réponse Si Dieu, Dieu t'aide tu vas passer. Moi, mais si tu es en pour venir ici, ça fait un moment moi, ici, là. Mais je travaille fatigué. Aujourd'hui, on n'a pas parti au travail. Parce que j'ai fait le travail de olive, ça, C'est un, un grec. Il m'a payé à 20 euros. Mais il a diminué prix avant hier Il dit, il va faire ça à 15 euros. Moi, il dit, je n'a pas travaillé à 15 euros. J'ai si préféré, je me retourner en antenne. Travail. Je ne peux pas faire 8 heures de travail à coût de 15 euros. C'est trop petit et ce travail-là, ce n'est pas facile.